Je m'appelle Christophe Jourdan, je suis chercheur au CIRAD. Je travaille sur les systèmes racinaires des arbres. Dans le projet Ecosfix, nous avons trois services écosystémiques qui sont étudiés. Le stockage du carbone, la fixation du sol par les racines et la redistribution hydraulique. Ici, à restein nous étudions le stockage du carbone. Quand est-ce que les racines, fines, enfin, quand que les racines elles poussent par rapport au, au débourrement des feuilles et tout ça Donc, euh, oui, oui. On mettra par exemple là-bas, on le se mettra un peu plus loin. Vous voyez ça Donc, à ce titre, euh, nous avons installé des mini-rhizotrons, euh, ce sont des tubes transparents euh, dans le sol pour mesurer la dynamique racinaire au cours du temps. Alors, euh, on utilise un scanner circulaire qui est inséré euh, dans le tube et on fait des images tous les 20 cm de longueur de tube. Donc On a 5 images sur un tube de 1 mètre et on fait ces images toutes, toutes les semaines ou tous les mois, ou ça dépend de la vitesse de croissance de la roue. Okay. Euh, on a installé euh, ce dispositif de mesure de dynamique de croissance racinaire au Costa Rica. On a déjà 30 tubes installés depuis deux ans, sur du caféier. Caféier à l'ombre et caféier plein soleil. Euh, on a des tubes installés au Laos. On a aussi, euh, dans différents systèmes, des systèmes euh, avec du tech euh, en culture pure, et des systèmes avec euh, de la jachère, et des systèmes avec du riz aussi, pur. Euh, le quatrième site du projet Cosfix, est, est champs euh, là, nous n'avons pas ce même système de, de tubes mais des vitres qui sont installées directement dans le sol. Pourquoi on n'a pas pu installer ces tubes Parce qu'il nous faut pouvoir perforer le sol sur une distance d'un mètre, une profondeur d'un mètre. Et au costa, à Chamrousse, on n'a que de la pierre. Et c'est plus facile de faire un grand trou et installer une vitre plutôt que d'installer des tubes par euh, carottage. Après. Donc là, moi, ce que je suis en train de faire, c'est noter les températures, parce que c'est important pour savoir après comment on pousse les racines. Donc, euh, soit on utilise un scanner plat, soit on fait des dessins de racines, vu qu'on a accès à la vitre euh, sur du transparent, et on analyse ces relevés. Le but est de regarder la dynamique de croissance des racines. Pourquoi Pour estimer la quantité de carbone qui est fabriquée par les racines, pour pouvoir faire un bilan carbone. De, à l'échelle de notre euh, écosystème, on a besoin de savoir quelle est la quantité de carbone investie dans le système racinaire. Parallèlement à ça, on fait des mesures de carbone dans le sol, mais bon, ce n'est pas, euh, pas l'objet de mon travail. Là, euh, ça, là, il faut mettre ça. ça dans la Alors, euh, où est-ce qu'il y a des nouvelles racines ici Ici, il y a des nouvelles racines. Tout le carbone qui, qui va être alloué aux racines euh, par la croissance de racines, euh, racines fines mais aussi racines grosses, c'est du carbone qui est stocké pour un temps euh, non indéfini, mais qui est stocké dans le sol. Sur une année, euh, croissance de grosses racines euh, permet de, de stocker du carbone. Les racines fines ont une durée de vie très courte de plusieurs mois, euh, le carbone il va être stocké de façon temporaire, 3-4 mois. Ensuite, elle va mourir, se décomposer et la décomposition va libérer du CO2. Ce CO2 va transiter dans le sol un certain temps et puis il va être libéré dans l'atmosphère. Là, on parle de déstockage.